Bonjour, bienvenue à l'ouverture de ce paquet Beyblade. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la confrontation des marionnettes de l'ombre. Le titre est tellement long que je suis obligé de le répéter avant. Donc le structure deck est enfin disponible et on va l'ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans. Je sais qu'il y a quelques cartes que j'ai vu sur internet et sur euh, notamment les groupes Facebook et, et compagnie. Mais j'ai pas voulu trop me spoiler, même si on m'a spoilé une carte, hein, je maudis la personne qui l'a fait. Je te souhaite de ne jamais avoir ce deck pour la peine. Et voilà. Allez, ouvrons-le et regardons-le. Non mais je plaisante, je ne maudis personne. Je ne maudis personne. Sauf mes adversaires en duel. Je les envoie au royaume des ombres. Alors, alors, alors, alors. Ah, trop bien un tapis de jeu. Ça, je m'y attendais pas. Alors. En première carte, nous avons... La fusion Bon, on va l'ouvrir, hein, pour mieux voir. Parce que là, ça briote un petit peu trop. Oh, Est-ce que je vais réussir à ouvrir un paquet de cartes Telle est la question. Oh, trop bien, ils ont fait une ouverture facile. Voilà. Et Elle est belle quand même, la boîte. Et le tapis, ben, on va quand même le regarder, mine de rien. Ah, ben là, vous ne voyez plus du tout. Oh, trop bien, les règles à l'arrière. Ah non, même pas. Les produits à acheter. Eh, le tapis, il est classe, hein il est violet, pour ceux qui aiment bien le violet. Et à l'arrière, on a euh, quelques produits sympas comme l'assaut de l'émission, le salement de la fureur, le dévastateur des duels. Et euh, quelques règles. Ah Quelques règles pour le deck, d'ailleurs. C'est très sympa, ça. Quels sont les trucs les plus sympas pour, à jouer dans le deck Regardez ça. Mais on va tout découvrir. Je n'ai pas le temps de voir les cartes parce que je bouge trop, donc tant mieux. Vous, normalement, vous avez eu le temps, mais euh, pas tant mieux. Alors, on commence avec la fusion... Donc, Grista, Marionnette de l'ombre L. Ah, c'est un bon monstre, 2450 Ah, 2450, 1950. Il brille peut-être un peu beaucoup, même, à tel point que la caméra n'arrive même <rire> pas à faire de mise au point. Alors, je sais, s'il pas été... Ah, à l'arrière, oui, il ouais, y a ça. Je me disais, il y a un truc qui est un peu plus petit que les autres. Donc, Grista, Marionnette de l'ombre. Ok. Ensuite, nous avons... Apcalone, marionnette de l'ombre L. Apkalon Franchement, j'ai lu Al Capone, moi. Euh, j'ai voulu le lire en diagonale, et du coup... Monstre à 2005-2000. C'est vrai qu'on n'a même pas vu l'effet de l'autre. Oh putain, l'effet, il est long. Ah, faut un monstre marionnette de l'ombre, un monstre feu, et celui-ci, faut deux monstres marionnettes de l'ombre d'attributs différents. Donc, ça va être un peu comme les monstres héros, mais en fait, version marionnette j'ai l'impression. Euh, pour savoir comment fonctionne le deck, je vous invite à venir euh, pour les Yu-Gi-Samedi, je le jouerai au prochain Yu-Gi-Samedi, de temps en temps, Yu-Gi-Samedi. Donc n'hésitez pas à passer sur les lives, le lien Twitch est dans la description. Pour bon, ça, je vais, pas, pas, je vais passer sur la description des cartes, et on découvrira ça ensemble en live, c'est plus drôle. Construction marionnette de l'ombre L. Alors, un monstre marionnette de l'ombre et un monstre de lumière, donc ouais, c'est exactement comme les héros hein, en version marionnette de l'ombre. Ok. Ensuite, un premier monstre. Chaos, marionnette de l'ombre Quad. Ou QAD, Q-U-A-D. Mmh, c'est sympathique, j'aime bien la fourchette. 900 sans, par contre, un monstre flip. Ah, il fait flip, ça fait longtemps qu'on a pas eu des petits monstres. Flip. Wendy, marionnette de l'ombre. Ré... Re... Re... Flip aussi. Ah, ils vont se jouer flip. Alors, ok, c'est un deck qui se joue flip. Putain, je suis bien curieux de voir comment il va se jouer, ça va être sympa. ça Monstre à 1800, Ariel. Et pas la lessive. <rire> marionnette de l'ombre, Ok. Resh, incantation de marionnette de l'ombre. Oh, c'est bizarre, ils ont pas rangé dans... Ok, on a donc une carte piège. Winda, Marinette de l'ombre, attendez, il y a une deuxième Ok, ils font deux fois la pub pour euh, Un pour du Link, c'est pour le deck Structure, ok bon. euh, Donc Winda, Marinette de l'ombre L elle. Monstre fusion, un monstre de Marinette de l'ombre Plus un monstre fusion ténèbre Shikinaga, pardon, Marinette de l'ombre L elle. Putain, mais Les artoirs sont vachement beaux par contre Monstre à 2600, 3000 Et en plus c'est un monstre Marinette de l'ombre Et un monstre de terre Fusion, Marinette de l'ombre Faucon, marionnette de l'ombre, donc monstre magicien flip, ils sont tous en flip en fait. Hérisson, marron marionnette de l'ombre. Squamite, marionnette de l'ombre, squamite. C'est un monstre. Oh non, non, ténèbres, ok, parce qu'un squel, j'aurais pensé. Dragon, marionnette de l'ombre. Bête, marionnette de l'ombre. Putain, ils sont vraiment sympathiques. Chien de chasse, marionnette de l'ombre. Oh, un monstre pendule. Zef... Ah, putain. Zefranaga, marionnette de l'ombre. Ah je veux essayer être un pendule flip, j'allais dire, ça aurait été bizarre. Zephra Noyau, marionnette de l'ombre. Soldat du lustre noir, émissaire du commencement. C'est juste un monstre, ok. Bon bah ben en fait on va se sans sourire, Je pensais que ça allait y avoir le monstre rituel. Le golem de lave. Le dragon armé des ténèbres. Oh. Ça par contre c'est cool, un petit dragon armé des ténèbres. Animal féerique, Beale. Le clown farceur, <rire> magie artiste Chevalier Armageddon. Félice Larcher, Seigneur Lumière, Tortue électromagnétique, Mathématicien, Corribandi. <rire> Je ne m'entendais pas à un Corribandi dans ce deck là. Euh... Péro Péro, euh, pérus Il n'y a pas que des monstres flip en fait, C'est ça qui est sympa. Mais euh, les archétypes se jouent en, en, en flip. Malédiction de la prison de l'ombre, Fusion marionnette de l'ombre L. Donc magie rapide fusion. Nef fusion marionnette de l'ombre euh, carte équipement est-ce que permet de faire une fusion de ce qu'on fusion ah oui en plus ben, sympa super polymérisation fusion instantanée invitation des ténèbres sacrifice inutile Fossil vivant le pot d'avarice tourbillon jumeau noyau marionnette de l'ombre Jeu de l'ombre sinistre. Éternité, marionnette de l'ombre, tout roucha. Ça, c'est ça pas drôle, celle-ci, je l'ai eu dans des un peu longtemps. Vent perdu. Cauchemar sans fin. Fusion nécro. Oh, ça faisait longtemps que j'ai pas eu une fusion nécro. Succession subterreur. Wendigo, marionnette de l'ombre. Oh, donc là, on arrive au monstre de deck. Ok. Wendigo, donc marionnette de l'ombre. Allez, franchement, elle est sympa avec les petit dauphins. Euh, Anoyatilis, marionnette de l'ombre L donc monstre euh, avec un monstre O et une Link construction, marionnette de l'ombre ma foi c'est un deck bien sympathique et je suis curieux de voir comment il se joue alors il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut le prendre en x3 et que ça va devenir le nouveau deck méta et honnêtement quand je vois euh, avec les cartes les cartes fusion qu'il y a dedans les cartes pièges euh, bah après euh, peut-être pas en x3 je pense qu'en x2 déjà, il doit assez bien tourner, donc peut-être pas en x3. Je pense que c'est principalement en x3 pour avoir les monstres de l'extra deck, en fait, que les gens l'achètent. Donc voilà, moi sur ce, je vous fais d'énormes bisous, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. Je suis désolé, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de vidéos, je suis un petit peu malade, un petit peu beaucoup, même malade. Donc voilà, j'espère que vous vous portez bien. Et oui, ça m'intéresse, alors n'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires si ce deck vous intéresse et si vous allez le prendre, et si vous allez le prendre aussi en x3 ou pas. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye